Bonjour, moi c'est Isaac Ondo ristir Mange, c'est mon nom, depuis la Guinée équatoriale, ici au Malabo. Je remercie infinitement l'ingénieur de grand maître Marabou à Bognon du Bénin avec tout ce travail qu'ils m'ont fait pour me faire sortir dans la pauvreté. Je les remercie infiniment avec tout mon cœur. L'ingénieur, le, le grand maître Marabout, abonnant de Bénet. Le grand maître Marabout, abonnant de Bénet. Son numéro, c'est ⁇⁇ 2, 2, 9, 6, 9, 7, 8, 3, 7, 2 et 8. C'est son numéro. Sincèrement, je, je vous remercie pour tout ce que vous m'avez fait. Merci beaucoup.